Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 9 juin 2017. Écoutez, on va parler de la Gilles de chance maladie aujourd'hui. C'est quelque chose que je tiens en cœur parce qu'on m'a enlevé. Ma carte de chance maladie m'a permis de conduire depuis 2004 quand j'ai gagné en cours devant les juges bisson nos fontaine de la Cour municipale de Montréal. Ensuite de ça, j'ai gagné en cours du Québec devant les juges Denot, euh, devant le juge François Godbout et devant le juge Peter Bradley. Et finalement... J'ai gagné devant la Cour supérieure, euh, à la Cour supérieure, devant le juge Rénal Fréchette. Vous savez que j'ai demandé une première inscription comme être humain biologique naturel, donc qui n'est pas juridique. Donc, il n'y a pas de numéro d'assurance sociale, il n'y a pas de carte de m'a maladie, il n'y a pas de pièce d'identité juridique. Vous savez, il y a une seule pièce... A, vous avez des pièces d'identité juridique, comme le permis de conduire, la carte d'assurance maladie, votre passeport. Ça, il y a une photo là-dessus. Ce qu'il y a une photo, là, sur une pièce d'identité, ça vous identifie. On va répéter, je vais vous dire exactement ce que dit l'article 1 du Code civil, qui n'est pas respecté. L'être humain possède la personnalité juridique. Il, l'être humain, a pleine jouissance des droits civils. Donc, il a plein de jouissance des droits civils, alors que la personnalité juridique, elle, elle, elle possède tous les privilèges de la loi, tous les privilèges des jugements. Mais elle n'a aucune jouissance parce qu'elle ne vit pas. Donc, la seule pièce d'identité d'un humain biologique, c'est son extrait de baptême. Quand vous êtes baptisé, c'est votre extrait de baptême. Même si vous ne l'êtes pas, même si vous n'êtes pas pratiquant, même si vous êtes athée ou paillon, peu importe, moi, je suis la preuve, par mon baptême, que je suis un humain biologique naturel. Dans l'extrait de baptême. Et l'extrait de baptême n'est pas lié à l'article 44 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1991. Le certificat de baptême et de naissance de l'Église est fondée sur l'article 44 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1991. Donc, automatiquement, l'Église n'avait pas le choix, mais elle est obligée de vous constituer en objet. Parce que là, ils ont rajouté votre nom de famille. Alors que dans l'extrait de baptême de votre paroisse, votre extrait de baptême, moi, mon extrait de baptême, c'est Jean-Joseph Antoine-Pierre, Fils de Joseph-Gilles-Victor-Ernest et de Marie-Thérèse-Françoise. Vous savez, le nom de famille, c'est ça la corporation, c'est ça la propriété intellectuelle de l'État. Ça provient de la loi 6 du Fructidor de l'an 2, du 23 août 1794. Et ça, ça a été créé deux ans après l'abolition de la monarchie en France. Par contre, nous sommes par la loi civile française des meubles vifs. Ça, c'est le prénom juridique. Parce que vous savez que dans un nom de baptême, il n'y a pas de prénom, puisqu'il n'y a pas de nom de famille. Automatiquement, ça devient un nom. Alors que juridiquement, vous avez un prénom. Comme moi, le prénom, ils ont pris Jacques, jacques joseph Antoine-Pierre. Ils ont pris Jacques, le nom courant. Ils lui ont rajouté Normandin avec l'immatriculation d'assurance sociale 231-249-525, le permis de conduire N-65-55-1306-5105, la carte d'assurance maladie NORJ-5106-1311, ainsi que le passeport qui prend qui exige une photo mais quand vous mettez une photo sur une, sur une pièce d'identité juridique qui est la propriété de l'état à partir de là vous devenez une propriété de l'état un objet une chose donc quand on dit monsieur Normandin c'est comme si on disait monsieur chose, vous n'avez plus d'identité, et un nom de famille, c'est universel. C'est pour ça que dans la, la citoyenneté canadienne, quand vous allez dans le formulaire de santé et services sociaux du Québec, le formulaire, la formule D du ministère de la santé et des services sociaux du Québec, et c'est Claude Lamar qui est en charge de ça, mais dans la formule D, c'est bien dit qu'il, c'est Jean-Joseph, Pierre-Antoine, et ils ont rajouté Normandin parce que la loi exige un nom de famille, mais aussitôt que vous avez rajouté Normandin, vous n'êtes plus le baptisé, vous n'êtes plus l'être humain biologique naturel, vous êtes la chose qui appartient au gouvernement. Et cette chose-là, qui a un numéro d'assurance sociale, bien, tout appartient à l'État. À partir de Jean-Joseph, Pierre-Antoine Normandin, la maison, le permis de conduire, la profession et tout ça, c'est toute propriété de l'État. Nous, nous sommes, comme humains biologiques naturels, esclaves. Mais eux autres, pour que ça paraisse bien, ils disent qu'on est des esclaves libres. Parce qu'on se promène partout, parce qu'on peut dépenser l'argent de la personnalité juridique. Mais l'humain biologique naturel est un esclave. L'esclavage n'a jamais, jamais, jamais été aboli. Donc, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai demandé la, une pièce avec mes pièces d'identité d'humain biologique naturel, c'est-à-dire avec mon extrait de baptême sur lequel j'ai rajouté ma photo et mon assermentation, j'ai présenté ça pour une première demande de certificat d'assurance maladie pour pouvoir me faire soigner comme humain biologique. Mais imaginez-vous que j'ai un document ici, OK, de Santé et Services sociaux du Québec, OK, du ministère de la et de la maladie que j'ai reçu, ça fait pas longtemps. Et dans ce fameux document-là, je vais vous montrer, il est signé par M. Charles attendez un petit peu, Charles Saint-Pierre, ok, qui est le commissaire aux plaintes et tout ça. Donc Charles Saint-Pierre a refusé la carte de chance maladie pour l'humain biologique naturel. Il l'a carrément refusé. Pourtant, si vous lisez l'article 1 du Code civil, l'être humain possède de la personnalité juridique Il l'être humain en pleine de jouissance des droits civils, c'est drôle que c'est seulement des, des, des pièces d'identité juridique pour l'être humain et pour la personnalité juridique alors qu'il serait supposé d'avoir des pièces d'identité distinctes l'une de l'autre. Il n'y a pas de pièces d'identité distinctes l'une de l'autre. La personnalité, toutes les, les pièces d'identité d'un humain biologique, ça nous appartient. Ce n'est pas la propriété du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui a créé ça en vertu des lois. C'est quelque chose qui vous appartient à vous, comme votre assermentation, comme votre extrait de baptême de votre paroisse quand vous avez été baptisé. Et là, vous êtes libre de prendre votre extrait de baptême et d'imprimer votre photo dessus. Ça, c'est vous, c'est l'humain biologique. Alors que quand on prend votre photo et on met ça sur un permis de conduire ou sur une carte d'assurance maladie ou même sur un passeport canadien, automatiquement, ils ont corrompu, le gouvernement corrompt votre identité en prenant votre face, une photo qui ne vit pas, qui vous ressemble, parce qu'oubliez pas, vous êtes obligé par la loi de modifier votre photo à tous les 5 ou 6 ans, parce que vous avez évolué, vous avez changé tout ça, et pour rester d'actualité, pour actualiser votre identité, ils ont besoin à nouveau de votre photo. Alors que vous, nous, à travers notre société, parmi les humains, toutes les photos que vos parents possèdent, c'est des photos d'humains biologiques. Les photos que vous avez à votre jeune âge, à partir même de votre ADN, quand vous avez une photo, euh, euh, quand on passe euh, en échographie, quand la femme passe en échographie, elle a les photos de son bébé. Ça appartient pas au gouvernement, ça. Sauf que le gouvernement, lui, il titre votre identité comme une personnalité juridique. Donc, actuellement... Seules les pièces d'identité juridique identifient à la fois l'être humain et la personnalité juridique. J'ai voulu expliquer ça à Charles Saint-Pierre, de la régie de l'assurance maladie du Québec. Il m'a refusé. Je vais vous lire brièvement ce qu'il m'a expédié hier. C'est quand même daté du 1er juin 2017. Il n'a jamais voulu dire M. Jacques-Joseph Antoine-Pierre. Il dit toujours M. Jacques Normandin. Il ne veut pas, il met, il met le nom de famille, il ne veut pas du tout, du tout, du tout traiter un humain biologique. C'est interdit, puis ça c'est le même dans tous les pays industrialisés. Et le numéro de dossier c'est le numéro 48-894, donc imaginez-vous, il a ouvert un numéro de dossier, alors que moi c'est pas ça que je veux. Moi, c'est une première inscription comme humain biologique. C'est un précédent dans tous les annales de, du ministère de la Santé, au Canada, comme aux États-Unis, comme en France, comme en Angleterre. Je veux être traité comme un humain biologique. Je ne veux pas détruire, genre, Normandin, la personnalité juridique. C'est la propriété intellectuelle de l'État, et c'est l'État qui garantit, advenant un problème de cette personnalité juridique-là, c'est l'État qui est censé garantir les paiements. Donc, si Jacques Normandin n'a pas pu payer les impôts, c'est à l'État à payer les impôts. Si Jacques Normandin n'a pas pu payer sa maison, c'est à l'État à la payer sa maison. Si Jacques Normandin euh, n'a pas pu euh, euh, répondre à une charge quelconque, financière, pécuniaire ou quoi que ce soit, ben, automatiquement, c'est euh, l'État qui doit répondre de ça. Vous savez que pour ce qui est de voter, c'est l'être humain qui pousse le crayon sur le bulletin de vote, qui fait le crochet, mais l'être humain n'a pas d'identité juridique. C'est la loi, euh, c'est la loi R 24.0.2 du Québec. La loi R 24.0.2 du Québec qui est la loi sur la représentation, sur la représentation, qui permet à l'être humain de représenter, sans que vous le sachiez là ça permet à l'être humain de représenter votre personnalité juridique parce que votre personnalité juridique quand vous allez présenter votre permis de conduire avec la photo ou votre carte de la chance maladie c'est ce permis de conduire là et cette carte de la chance maladie là qui vous permet de voter vous allez voter dans un an et demi OK ici au Québec vous allez être obligé de vous présenter comme des choses et vous ne le savez pas mais moi, je vous l'enseigne aujourd'hui. Et il faut tout simplement, dans ce temps-là, annuler votre vote, puis il faut que vous réclamez vos droits. Vous savez qu'un humain biologique, étant donné que vous êtes le représentant autorisé de la personnalité juridique, l'humain biologique a le droit de dédommagement, d'être payé pour ça, et vous avez le droit de réclamer 78 740 par année pour représenter et répondre... Pour la personnalité juridique qui n'a pas de vie, dans mon cas, moi, c'est Jacques Normandin, 231, 249, 525. Vous comprenez que, ici, M. Saint-Pierre, Charles Saint-Pierre, de la Régie chance maladie, a écrit ceci. Il dit « Monsieur », il n'a pas dit « Monsieur Normandin », c'est certain tel que demandé le 26 mai dernier dans le message laissé sur notre boîte vocale, voici les explications concernant le refus de la régie de l'assurance maladie de vous délivrer une carte d'assurance maladie qui comportait le nom que vous désirez. Le nom que je désire, c'est mon nom de bataille. Je ne veux pas de surnom, parce qu'oubliez pas qu'un nom de famille dans la formule D du ministère de la Santé et des Services Sociaux, c'est un surnom, mais ça vous ne le savez pas. Mais c'est un surnom. Donc, ça, ça veut dire que si c'est un surnom, ça, ça veut dire que Monsieur Normandin, ça veut dire Jacques. Vous comprenez? C'est l'alter ego l'un de l'autre. Mais ça n'a pas de vie, parce que Jacques, lui, il n'est pas baptisé. C'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, sans nom de famille, qui est baptisé. C'est pas Jacques Normandin. Lui, il n'est pas baptisé. Mettez-vous ça dans la tête. La spiritualité votre âme, Dieu. L'état naturel de votre vie, la division naturelle du règne humain, ça existe. Protégez-la, cette division naturelle du règne humain-là. Ça vous appartient. C'est vous. Il n'y a aucun gouvernement, il n'y a aucun tribunal judiciaire, il n'y a aucun juge, aucun avocat, aucun notaire qui peut vous empêcher de protéger votre identité d'humain biologique naturel. Je continue. La régie est soumise à un cadre législatif Ici, là, ça, c'est la Régie de m'a maladie du Québec. Il n'y a pas de cadre législatif. C'est la loi LQ, 1980, chapitre 39, qui dit, tout simplement, qu'il euh, n'y a pas de date euh, légitime, légale et constitutionnelle d'adoption, de, de sanctions et d'application des lois. Il n'y en a pas au Québec. Donc, le Québec, il n'y a pas de loi. Puis Ça, ça se répète à l'article 1, de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3 de 1985, qui dit que loi est une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Il n'y a pas de loi ici. Puis ici, là, M. Saint-Pierre dit que c'est en vertu de la loi. Il a dit bien, la régie est soumise à un cadre législatif. Écoute, il n'y a pas de loi ici. Donc, s'il n'y a pas de loi, au moins, qu'il reconnaisse que l'humain biologique a ses pièces d'identité... Puis qu'il possède la personnalité juridique, Jacques Normandin, 231, 249, 525. Mais le gouvernement n'a aucune pièce d'identité appropriée pour l'humain. C'est seulement pour la personnalité juridique, Jacques Normandin. Donc, si vous arrivez avec vos pièces d'identité, même s'il y a une photo dessus, votre photo, elle, elle ne vous identifie pas comme humain biologique, naturel, baptisé. Les autres, ils prennent votre photo comme une image. Ça pourrait être une chaise ou n'importe quoi. Puis, ils associe ça à votre permis de conduire, à votre carte d'assurance maladie. C'est pour ça qu'on est maltraité dans les hôpitaux. Puis moi, je ne blâmerai pas les médecins, là. Parce que la profession médicale, les médecins font leur possible. Je suis certain que ces gens-là, quand ils pratiquent leur profession de médecin, leur profession médicale, ils le font pour eux, pour des humains. C'est le gouvernement, c'est seulement l'argent. On est des pièces de monnaie, on est des signes de pièces pour le gouvernement. Imaginez-vous combien ça rapporte quelqu'un qui a le cancer ou quoi que ce soit dans les hôpitaux. Tous les traitements, le gouvernement va chercher cet argent-là puisque tout, tout, tout lui appartient. Et ça, n'oubliez pas une chose, c'est dans le journal des débats de 1996, dans lequel Pierre-André Paris. Sous-ministre de Revenu a déclaré que toutes est propriété concédée par l'État, votre maison, votre voiture, votre profession, bref, votre vie. Et ce que l'État donne, il peut le reprendre si vous n'êtes pas un con tribuable de cils. Et parce que vous ne voulez pas comprendre ce que je vous enseigne, vous êtes des cons. Mais si vous voulez comprendre ce que je vous enseigne, vous n'êtes plus des cons. Vous êtes des gens qui vous, qui vous vous intéressez à votre génération, à vos origines, à vos grands-parents et tout ça, qui vous vous intéressez à l'humain biologique naturel. Mais si vous vous moquez de ça, vous êtes des cons. Vous comprenez? Parce que tout est là. Puis je ne vous dis pas de renoncer à la personnalité juridique, jamais. Je n'ai jamais renoncé à Jacques Normandin. Je n'ai jamais voulu me faire débaptiser non plus. Vous comprenez? Et c'est les banques qui ont tout le contrôle de tout ça. Moi, Jean, joseph antoine pierre je n'ai pas le droit à un compte de banque. Donc, je n'ai pas le droit de payer de l'impôt. Donc, je n'ai pas le droit de faire appliquer les privilèges de la loi pour Jean, joseph antoine pierre Je n'ai pas le droit d'avoir un compte de banque. Je n'ai pas le droit d'avoir une voiture. Je n'ai pas le droit d'avoir une maison. Je n'ai pas le droit de voyager. Je n'ai pas le droit d'avoir un passeport. Alors que moi, je dis au gouvernement, écoutez, faites juste reconnaître que jacques joseph Antoine-Pierre, c'est lui que vous allez traiter. Donnez-moi la carte d'assurance maladie de Jacques Normandin, mais quand je vais passer l'examen de conduite automobile pour avoir un permis, c'est jacques joseph Antoine-Pierre parce que c'est contre la Société d'assurance automobile du Québec que j'ai gagné et qui fait que j'ai gagné, en gagnant contre la SAC, j'ai gagné contre la ROMQ, contre la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et les deux se sont mis de connivence, ensemble, pour ne pas me donner ni permis de conduire, ni carte d'assurance maladie. Pourquoi? Parce que la Société d'assurance automobile du Québec est obligée de nous faire passer un examen médical. Et là, ben, ils vont dire, Jacques Normandin doit aller passer l'examen médical à la Régie de l'assurance maladie pour pouvoir être accessible à sont permis de conduire de personnalité juridique. Vous savez que le juge François Godbout, excusez, je rate un petit peu, le juge François Godbout euh, a dit qu'il n'y a pas un être humain qui possède un permis de conduire, c'est seulement la personnalité juridique. J'ai ça dans les notes sténographiques de ce dossier judiciaire numéro 200-22-028-373-041 et le juge Godbout, a fait détruire tous les documents aux archives dans ce dossier-là, pour pas que personne soit au courant de ce que j'ai fait. Mais moi, j'ai tout ça. Je suis le seul qui a ça. J'ai ça, ça pour les États-Unis, j'ai ça pour le Canada, j'ai ça pour toute l'Europe, j'ai ça pour tout le monde. Et je suis monarchiste, je protège la reine qui est le chef de l'église anglicane, chrétienne, donc qui croit en Christ, et je, je protège en même temps ma religion catholique par le pape François de la Sainte Église catholique romaine. Donc, euh, si on continue ici, la régie est soumise à un cadre législatif qu'elle se doit de respecter. Écoute, ils n'ont pas respecté les lois. Ils, ont pas, ils ne respectent pas la loi qui dit que l'être humain possède la personnalité juridique. Elle ne veut pas respecter ça la régie et ses dirigeants et ses gouvernants. Ils ne respectent pas non plus les jugements alors que quelqu'un qui ne respecte ni la loi ni les jugements, sans être puni, déconsidère toutes les lois et tous les jugements au Québec et au Canada. Si tu n'es pas puni pour avoir violé, pour avoir enfreint une loi, automatiquement, tu viens de déconsidérer, c'est-à-dire tu viens d'annuler, tu viens d'invalider les lois et les jugements partout au Canada, pas rien dans ton cas à toi, parce que tu viens de prendre les législateurs, les juges et tout ça pour des imbéciles. Mais c'est eux autres mêmes qui violent la loi c'est eux autres mêmes qui violent les jugements, c'est eux autres mêmes qui se traitent d'imbéciles, en plus de refuser de reconnaître qu'ils sont des humains biologiques parce que c'est des gens qui sont dans des sociétés secrètes et qui ont donné leur âme au diable. C'est pas plus compliqué que ça. C'est des gens qui ont donné leur âme au diable. Donc, euh, on continue là-dessus. À cet effet, il convient notamment de mentionner le règlement sur l'admissibilité. Un règlement, ce n'est pas une loi, en plus de ça. Un règlement, ce n'est pas une loi. C'est un décret, un règlement. Comme le décret 391 qui maintient la désignation euh, de province de Québec sous le gouvernement de Stephen Harper, OK il a créé le décret CRC chapitre 391 qui maintient la désignation de province de Québec malgré la loi E20.2 de l'an 2000 du Québec qui a fait du Québec l'État national du Québec. Et il y a aussi le décret 447 qui abolit l'autorité, les pouvoirs, l'identité ainsi que tout le statut de la reine, de la monarchie ici, du pouvoir exécutif et des sanctions des lois. Donc il n'y a plus de sanctions royales ici au Québec, depuis 1968, il n'y a aucune sanction royale. C'est pour ça que euh, le député euh, Pelletier, Benoît Pelletier, a dit que le, la Charte des droits et des libertés de la personne du Québec de 1975, chapitre C-12, elle est quasi-constitutionnelle. Quasi-constitutionnelle. Donc, il n'y a pas de constitutionnalité ici. Il n'y a pas de constitution. Et si en 1975, c'était quasi-constitutionnel, le Québec ne pouvait pas rapatrier et rentrer dans le rapatriement de la Constitution et signer quoi que ce soit en 1982 avec la reine et avec le Parlement du Canada, de Pierre-Éliott Trudeau, qui a trompé le Canada, qui a trompé le Québec, qui a trompé tout le monde. Vous comprenez? Donc, euh, il dit ici, à la régie, je vais continuer, pour s'inscrire auprès de la régie, une personne, ils disent pas un humain, ils disent une personne. Puis une personne, là, c'est euh, l'homme imaginaire qui est aliquis, ou la femme imaginaire qui est aliqua, par les lois imaginaires et les décrets qui veut dire aliquid. Ça, c'est trois mots latins qui existent, qui sont utilisés cachetement, secrètement, dans les législatures, par les avocats, les notaires, les juges, certains ministres, parce que les députés ne connaissent pas ça. Vous comprenez, les députés, c'est pris sous bord du chemin, ça, et puis, parce qu'ils une belle façon, ça va bien, euh, et il euh, y a un paquet d'imbéciles là-dedans qui, qui nous gouvernent, des, des ignorants, vous comprenez, des gens qui, qui, en, qui sont dans une fausse démocratie, et... Euh, qui doivent se ranger euh, du côté de leur chef pour être capable d'avancer. Il y a un le Bloc québécois actuellement là, sont en train de disparaître là. à Ottawa, c'est une bonne chose. Ils n'ont pas à faire là. Martine Wallet n'a pas à faire là. Ils ont tous mes documents, eux autres. Ils savent ce que je pense. J'étais à la direction du Bloc québécois dans Pierre Fondelard. C'était Jean-Guy Plante qui était mon président. C'était Alexandre Jamier qui était secrétaire au dossier euh, dans cette circonscription électorale-là. Donc. Euh, pour faire une histoire courte, ils m'ont dit, euh, ils disent ici l'article 8 du règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la loi sur l'assurance et maladie, chapitre A29, R.7, établit également les informations qui doivent figurer. Donc, c'est un règlement qui dit toute carte d'assurance maladie délivrée par la Régie à une personne assurée doit comporter au moins les éléments suivants. Son numéro d'assurance maladie, ses noms de famille à la naissance et prénom usuel. Vous comprenez? Un prénom, c'est pas un nom. C'est un prénom. Alors qu'un baptisé, c'est son nom de baptême. C'est pas un prénom, parce qu'il n'y a pas de nom de famille dans votre baptême. Une famille ne se baptise pas. Tu ne peux pas baptiser la famille normandais. Il y en a des millions de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les couleurs à travers la planète. Quand on dit « monsieur » on dit Monsieur. ça veut dire « monsieur chose ». C'est insultant. J'ai un dossier là-dessus où, euh, justement, là en matière de fiscalité, je suis en train de défendre des gens. Et au fait, euh, joignez-vous à moi pour le recours collectif contre le ministère des Revenus du Québec et contre le ministère des Revenus du Canada. Ça va être produit la semaine prochaine. Donc, euh, autour du euh, 11 ou 12, ça va être produit euh, pour euh, le recours collectif contre le ministère des Revenus du Canada et le ministère des Revenus du Québec. Écoutez, je pense que je vous en ai dit pas mal pour maintenant. Euh, on se laisse là-dessus. Et euh, je vous laisse mon numéro de téléphone. 438-390-6246. 438-390-6246. Le courriel, c'est Jacques-Antoine-Normandin-17. Tout écrit ensemble. N'oubliez pas, Jacques, que c'est J-A-C-Q-U-E-S. S'il y a une faute d'orthographe, ça ne se rendra pas. Donc, c'est Jacques-Antoine-Normandin-17. @gmail.com et là, vous pouvez m'envoyer vos courriels et moi, moi, ça me prend votre nom, votre courriel et votre numéro de, de téléphone pour pouvoir vous inscrire dans le recours collectif. Et c'est votre nom de famille qui se trouve à couvrir le nom de famille de, tout le, de, de toutes les personnes qui possèdent le même nom de famille. Alors que votre prénom, bien, écoutez, vous avez un prénom, là? Premièrement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie à un prénom. C'est pas votre baptême, c'est votre prénom. C'est pas votre nom de baptême, c'est un prénom juridique. Ça reste juridique. Donc, à l'article 1 du Code civil, l'être humain possède la personnalité juridique. L'être humain, c'est genre, qui n'a pas de vie, possède la personnalité juridique normandais 231, 249, 525, qui est l'alter ego l'un de l'autre. Ouvrez votre dictionnaire, vous allez voir ce que ça veut dire, alter ego. Ça veut dire que c'est la même chose. Parce que c'est juridique. Le gouvernement veut pas vous le dire, il n'y a pas un notaire, il n'y a pas un avocat, il n'y a pas un juge, il n'y a pas un député qui connaît ça. Il n'y a surtout pas un professeur universitaire qui va vous dire, là, ça c'est une maudite belle gang de bâtards. Ça, cette gang de professeurs-là à l'université qui sont là pour vous mentir ou pour vous cacher des vérités. Puis je ne me gêne pas pour vous le dire, il y en a combien de milliers d'universitaires qui se font tromper à la journée longue, parce que les professeurs qui sont censés être connaissants vous cachent des choses. Il y en a quelques-uns qui réussissent à passer à travers, des élèves qui vont dire « Regarde, moi j'ai découvert ça et tout ça. » Ou s'il y en a qui ont écouté mes choses, c'est certain que vis-à-vis d'un professeur, ils viennent de pogner une coche. Comme euh, Gabriel Nadeau-Dubois, mais aujourd'hui il est rendu à Québec solidaire. Il a vu mes affaires, il en a sans doute parlé, il a compris, c'est un petit gars qui est intelligent, mais là il agit à sa manière. Comme Lucien Bouchard agit à sa manière. Comme euh, Bernard Landry a agi à sa manière. Comme Pauline Marois a agi à sa manière. Comme euh, François Legault de la CAQ a agi à sa manière comme Couillard agit à sa manière au Parti libéral, et tous les politiciens qui nous fourrent, comme Justin Trudeau et son père Pierre-Éliott Trudeau, ils agissent à leur manière, parce que nous sommes leur propriété, eux l'ont compris, et eux en profitent. Et quand ils vont sortir de la politique, ils s'en vont avec des milliards de notre argent dans des paradis étrangers, et, et ils, se, ils vont se dorer au soleil, là, sans aucun problème. Sur ce... Je, veux, je demande au bon Dieu de vous bénir, et demander au bon Dieu de me bénir, parce qu'on a besoin que la vérité sorte. N'oubliez pas que le Christ, on l'a accroché à une croix parce qu'il est venu témoigner de la vérité, et parce qu'il disait la vérité, ils l'ont accroché à une croix par la démocratie, donc par ceux qui criaient le plus fort. C'est ceux qui criaient le plus fort qui ont accroché le Christ, et c'était pas qu'une moyenne gang d'imbéciles, c'est des gens qui travaillaient tous pour l'État. Pas compliqué? Donc, quand tu travailles pour l'État, tu ne m'as pas la nourrie. tu vas crier fort en tabarouette pour protéger ton revenu, puis pour chier ou, ou tout simplement cracher au visage de tes semblables qui sont humains biologiques qui, eux, comme moi, ont compris le système. Donc, soyez prudents. Je vous embrasse. Mes prières vous accompagnent. J'espère que vos prières euh, m'accompagnent aussi. Euh, bonne pensée. Bon week-end. Je vous remercie.